À droite. Voilà. Je te ramène. Ah, c'est pas facile. <rire> c'est chaud. Ah ouais ouais. <rire> Allez, on en fait encore un. À, à droite. À droite. On voit que le Ok. Droite j'ai fait calme. Oh là J'ai oublié que j'ai pu hein. Moi, c'est bon. Allez, droite. J'essaie de ramener. Oui, ramène un petit peu. Voilà. Impeccable, vas-y, pars à droite. Ah ah. Allez, à droite. Hop là, je l'ai perdu, moi. Voilà, il revient, c'est bon. Remonte un poil, c'est parti. Par à droite quand tu veux. À droite. C'est niveau C'est pas mal là. Si tu peux refaire le même, c'est impeccable. Droite. Quand tu veux, à droite, un pec. Voilà, tu restes par là dans l'axe et on en refait à gauche. Remets-toi un tout petit peu plus à droite. Une ah, plus batterie, ok.